Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo consacrée aux plus belles œuvres des monuments parisiens. Voyons tout d'abord le crucifix de Giotto conservé au musée du Louvre. L'artiste est en effet Giotto d'Ipandonné, il a créé cette œuvre en 1315. Ce type est de l'art sacré et il a utilisé la technique de la peinture à températ et or sur panneau de bois de sapin. Les dimensions de la très belle œuvre sont de 277. À 225 cm. Cette œuvre a été faite dans le contexte du mouvement de la pré-Renaissance. Son propriétaire est Jean qui est trop campana, et euh, cette magnifique œuvre se trouve au Musée du Louvre, à Paris. Le crucifix de Giotto au Musée du Louvre est un crucifix peint à campera et or sur panneau de bois, réalisé en 1315 environ. Attribué à Giotto et ses assistants, il est conservé au musée du Louvre à Paris. Voyons maintenant son histoire. Il du rachat en 1861 des collections du marquis de Campana sous Napoléon III. Il est intégré depuis 1862 aux collections du musée du Louvre. Ses attributions multiples rendent incertaines celles faites à Jugo. Voyons maintenant une description du monument. Cette œuvre est destinée à la procession, il conforme aux représentations monumentales du Christ en croix de l'époque à savoir Le Christ sur la croix est en position d'olence, le corps tombant, le ventre proéminent sur son périsonium, la tête penchée, en avant touchant l'épaule. Les, les côtes saillantes, les plaies sanguinolentes, les pieds superposés. Le crucifix est à tableau. Petit panneau à scène sur les extrémités de la cour. La Vierge Marie à gauche, Saint Jean apôtre à, à droite, présence du titulus en haut sous le panneau de l'allégorie du Pélican, se sacrifiant pour nourrir ses enfants, mais absence en bas peut être perdue du panneau de la tombe de d'Adam avec son crâne. On ouvragé à motif gravé sur fond d'or derrière le corps du Christ. Montibé celui de Santa Maria Novella. Le Christ et Mondianchi, son attribution par le style est plus incertaine. Chiotto, un peintre de la Renaissance italienne, a aussi peint 5, 5, 5 mètres de, de la Renaissance florentine avant 1550. Ce tableau de la première moitié du XVIe siècle a été attribué par Vasari à Paolo Uccello. Cette attribution reste incertaine. Le tableau représente de gauche à droite de Chiotto, Paolo Uccello, Donatello, Antonio Manetti et Filippo Brunelleschi. La vie de Giotto di Boudounet n'est connue que de façon parcellaire en fonction des œuvres réalisées et de leur localisation. Il naît dans une famille de paysans vers 1267, à di Vespignano, une petite localité au nord-est de Florence. La légende rapportée par Gio, Gio Vasari que Sinabwe les remarquait alors qu'il gardait des chiens. Il est toujours intéressant de rapporter les propos de Vasari, excellent conducteur. Son père, simple laboureur, nommé Bondone, l'éleva aussi bien que le permettait sa condition. Il est également possible que Giotto ait été en apprentissage à Florence et que son intérêt pour la peinture l'ait amené à fréquenter l'atelier de Sinabwe, le jeune peintre par la suite très vraisemblablement suivre aussi Vers 1280, il se serait rendu à Rome avec son maître. Vers 1287, il épouse Evuta di Lapo et Pella. Le couple aura quatre fils, dont un peintre Francesco et quatre filles. Vénéta Verina est la grand-mère du peintre Giotto le jeune Giottino, 1324-1369. Dans la dernière décennie du 13 siècle, Giotto devient un maître reconnu en travaillant en particulier à Assise, Il décore les murs de l'église supérieure de la basilique Saint-François. Le cycle de fresques consacrés à la vie de Saint-François d'Assise, 1182-1226, témoigne de la puissance novatrice de l'artiste. Dante, 1265 1321 pourra alors proclamer Simbabwe pourriez être le premier dans le domaine de la peinture, mais désormais c'est Giotto qui en a la renommée. La vie de Giotto va désormais se dérouler au rythme des demandes des commanditaires, traduits par l'humanisation des thèmes religieux dont Giotto est le plus talentueux représentant. Il voyage beaucoup et acquiert une certaine aisance financière. On le trouve à Rimini, Padoue, entre 1300 et 1310. À partir de 1311, sa présence à Florence est souvent attestée par des documents, parfois à caractère judiciaire, car il doit avoir recours à la justice pour encaisser certaines créances auprès de débiteurs récalcitrants. Entre 1330 et 1333, Giotto est à Naples pour réaliser des fresques commandées par Robert d'Anjou, 1277-1343 roi de Naples et comte de Provence. le temps de sa vie, le peintre est unanimement admiré et dirige l'atelier le plus important de Florence. L'art est Emilissi corporation des médecins et diverses métiers. Accepte les peintres à partir de 1326. Giotto est immédiatement admis. En 1334, il est nommé surintendant des travaux de la ville de Florence jusqu'alors réservée aux architectes. Cette même année, il reprend le chantier du campanile de la cathédrale Santa Maria del Fiore à Florence. Commencé en 1290 par l'architecte Arnolfo Di Cambio 1245-1302, cet édifice ne sera achevé que bien longtemps après la mort de Giotto en 1336. Celui-ci a laissé son nom au monument couramment appelé Campanile del Giotto. Rattaché par l'historien au primitif italien ou à la pré-Renaissance, Giotto représente cependant un cas particulier. Son œuvre s'inscrit avec un siècle d'avance dans l'évolution vers l'humanisme qui constituera l'arrière-plan intellectuel de la Renaissance au XVe siècle. Le mot humanisme a ici un sens précis puisque la, la thématique picturale reste presque exclusivement religieuse. Les figures traditionnelles de la religion chrétienne, le Christ, la Vierge, les apôtres, les saints sont représentés comme des êtres humains représentant la souffrance physique et éprouvant toute une gamme d'émotions. Giotto est un précurseur car il va parfois très loin dans cette direction, beaucoup plus loin que les autres peintres de son époque. Quels sont les aspects principaux de l'art de Giotto que cet contemporain admire Il parvient d'abord, avant même que les lois de la perspective soient énoncées par Filippo Brunelleschi au début du 15e siècle, a créé un espace pictural tridimensionné. Cela est particulièrement net dans certaines fresques de l'église de l'Arena à Padoue, par exemple l'Annonciation à Saint-Anne, 1304 306 bien moins que son maître, Sima Aboué, qui dépasse ainsi la peinture sans effet, perspective du Moyen-Âge. Il était d'ailleurs tellement conscient de ce pouvoir de représenter trois dimensions sur une surface plane qui roule proclamé que la peinture est supérieure à la sculpture. Véritable ou légendaire, cette hiérarchisation naïve est en tout cas révélatrice des aspirations des peintres de l'époque. Merci de votre attention pour cette magnifique vidéo et cette toute première de ma série consacrée à Jodo. J'espère que cette première vidéo de ma toute nouvelle chaîne YouTube Histoire de France vous a plu et je vous dis à bientôt. Salut la team